Alors, salut Youtube, on est en train de continuer euh, sur cette fabuleuse euh, dernière énigme, enfin pas dernière, niveau 32, on n'a pas beaucoup avancé, mais voilà, je relance euh, tout de suite euh, le split en résume, voilà, et on était du coup sur euh, nos euh, points cardinaux, enfin points cardinaux, nos, euh, nos, euh, nos coordonnées latitude-longitude, et c'est là qu'il expose une de mes œuvres. Euh, mais qui suis-je au fait Donc euh, apparemment il y a une œuvre. Euh, mère de Baron. Donc on va regarder. Géopolitique, réserve pétrolière. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a comme œuvre ici Je vais taper œuvre. Il n'y a pas. <rire> Artiste, peut-être. Il n'y a pas. Y a rien hein, dans votre truc là. Bataille de la mer. Explosion, c'est explosion ou exposition? Expose, non? C'est expose. Euh, bah, on va taper euh, à exposition. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas ça. Ah. A été habitée par les hommes. Ok. Elle a été découverte par William. Ok. Ou il est mort du scorbut. Ok. Exposition minière, exposition. Ok, je cherche du coup le. On va rechercher mer. Mais... Euh. Ben. Il propose également des expositions sur la mer de balance. C'est une des mères les plus productives Mais c'est quoi les expositions J'expose C'est là qu'ils ex qu exposent une de mes euh... bah Dans le musée de Svalbard Il y a quoi C'est ça C'est le musée Il y a quoi dans le musée de Svalbard J'étais déjà. Ok. D'accord, donc ok. Ok. <rire> Je comprends pas. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas ça On va taper exposition. Ça devrait être le premier, la première Munch C'est Munch C'est possible que ça Munch Non, c'est pas ça. On va regarder l'indice. Serveur. Bon, on va, on va checker sur TerraServer du coup, parce que j'ai vu tout à l'heure, mais. Payant. Les payants. C'est payant. Donc, ça, c'était TerraServeur avant. Oui, mais là, faut payer maintenant, tout le temps. Peut-être pas de terre à serveur, du coup, euh, maintenant. Bon, en tout cas, c'est clairement ce qu'on avait déjà trouvé. C'est des latitudes et des longitudes. Donc, on va essayer de... de hop, euh, hop, hop, hop, hop. C'est moins 74. Oh là là là, là. C'est déjà. On, on... Hein Il y a marqué moins. Ah oui, c'est moins 74. Ah <rire> du coup, on va revenir sur notre calcul. Là. Parce que si c'est moins 74, c'est moins ici. C'est quoi C'est où ça Moins 74, 40, 69, 018 C'est ça. En Antarctique. Exposition en Antarctique. On va taper exposition. Edward Snowden <rire> Sérieusement Je crois pas. Hein. Pourquoi il y a du Snowden partout En tout cas, c'est en Antarctique. Alors, on va regarder. Hein. Euh, Exposition Antarctique. Qu'est-ce qu'ils exposent en Antarctique, c'est un goût. Oui, l'Institut Royal des Sciences. Je peux comprendre qu'ils exposent là-bas. Confluence aussi. Mmh. Bruxelles, ok. Bah, on va regarder œuvre. Ah, il faut que ce soit avant 2005. Enfin, avant 2000, euh, je sais pas combien. 2005, je pense que c'est ça, ouais, pour ouverture facile. Est-ce qu'on va vraiment trouver tellement d'expositions qui se passent à, à l'année ok il y a déjà en avoir plein là, parce qu'ils sont si battent les couilles de, là, du réchauffement climatique en Antarctique, exposition peintre et sculpteur, c'est possible, on trouve là. compliqué hein bernet ça peut être ça bon moins 64 comment retrouver un j'ai ça mais j'ignore donc il a où ça c'est ça c'est une question pour <rire> ouverture facile. en général l'altitude la des données, ouais Moi, et tout manque aussi des informations telles ouest à nez, je dirais que les chiffres correspondent au moins à 4 endroits différents sur la planète même plus 8 si on les inverse Pas utiliser Google alors hein. en plus il avait mal écrit aussi mais... 74 70. C'est vrai que ça peut être écrit à l'envers. Hein. Si c'est écrit à l'envers, ça voudrait dire que ça c'est après. Et là, peut-être qu'on va trouver ailleurs. Non, mais soit so so réglo avec moi, s'il te plaît, c'est des coordonnées. Ayo Déjà on est aux Etats-Unis à Rockford Est-ce que c'est ça Je vois pas les coordonnées là Sont où les coordonnées Elles sont où les latitudes là, là Latitude Moins 84 Ah on n'est pas très loin de ça mais sauf que c'est pas la même. Ouais, on va essayer d'inverser. Parce qu'en Antarctique, c'est compliqué. Ah Crone Café, Café Plaza. Ça, ça ressemble à quelque chose où on peut exposer. Non mais zoom sur le truc, s'il te plaît. Respecte-moi. C'est à New York. Une exposition à New York, Krone Café. Krone Café, c'est quoi le Krone Café Krone Café. Exposition. C'est pas écrit pareil il y, a, il y a la Statue de la Liberté. Monkey Bird à la Croix. Ah. Oh, attendez, on va revenir en haut, on va regarder ce qu'il y a déjà dans le Café Exposition, ce qu'ils disent. Et le jeu de la dame, une exposition virtuelle. Les expositions de décembre 2020. C'est ça le Chrome Plaza C'est ça Ça a peut-être changé hein, depuis. Hein. Ouais, zoom. le ouais, Café Plaza, si, c'est ça. Il y a eu deux. Alors, nos artistes s'exposent. 12 euros original. Ah, okay, là, il y a plusieurs noms. Est-ce que ce serait Tarek C'est le seul nom que je connais. Non. Non, euh, c'est pas ça. Là, J'ai l'impression que c'est... Euh... C'est pas exactement ça. J'ai bien écrit Krone, qu'est-ce qui se passe là Krone Café, Café Plaza. Je vais écrire tout. Café Plaza, New York. Le Krone Café, c'est dans la Statue de la Liberté Donc c'est Eiffel Non, c'est pas Eiffel Café là la Statue de la Liberté. Ah oui, c'est juste à côté. Et euh, eh bien du coup, euh, comment s'appelle la, la Statue de la Liberté C'est qui qui l'a fait déjà euh, De la Liberté. Eugène Violet-le-Duc Non, c'est pas Violet-le-Duc. Statue of Liberty, Crown Café. C'est peut-être ça, hein C'est le burger <rire> C'est sur Liberty Island apparemment. On va, on va zoomer jusqu'au bout, on va voir si c'est vraiment sur Liberty Island. Ça a l'air. Je crois que c'est là, hein. je suis pas sûr, mais.. Bon. Oui c'est ça, Statue de la liberté. Liberty Island, Sculpture Hall, Sculpture Garden You Hunt de Café, Statue of Liberty Island, Statue de la Liberté, mais du coup on en met là. Qui l'a fait déjà C'est un Frenchie, mais je sais plus comment il s'appelle. Eiffel, Architecte, violet du le duc Ah ouais, c'est un combo. Hein Vas-y, on va essayer Eiffel. écrire Volet du et ça dure 15 ans. E I2F. J'ai bien écrit comme ça, E I2F E L. Oui c'est ça. Du coup c'est pas ça. Bartoldi. C'est une exposition donc Bartoldi c'est plus expo. Bartholdi. Ouais c'est ça. C'est bon je et on dirait qu'il y a un décalage encore. J'ai appuyé deux fois. Je sais pas. Ah oui, peut-être parce que... Bon. Euh, ça, c'est Ressus. Euh, c'est le portrait de Jésus euh, réécrit. Voilà. Euh, journal. Euh, ça, c'est une lettre. Une lettre des... Alors, les gouvernements... Alors, sur quelle date, ça, est la date C'est une grande question. Jean, texte. On va regarder journal.texte d'abord. Je pense que ça va être ça. Journal texte. Je suis désolé de pas avoir fait celle d'avant. Cette euh, pigeon. Enfin celle d'avant si je l'ai fait, c'est juste que c'est le portrait euh, connu d'art euh, de Jésus imaginé. Euh, cette pigeon voyageur, c'est pas imaginé d'ailleurs, c'est le plus proche. Ils se sont envolés pour délivrer des messages aux quatre coins de la France. Chacun avait son plan de vol. 6 des 7 messagers sont arrivés à bon port et ont accompli leur parcours respectif. Il semblerait pendant que Léopold toujours à la traîne ait égaré son plan de vol. Après avoir observé le parcours de ses camarades, il a sans doute dû en tirer des conclusions farfelues comme à l'accoutumée. Toute personne aussi tordue que Léopold est encouragée à nous fournir des informations sur la ville où pourrait se trouver notre pigeon étourdi. Merci de notre aide. Afin d'entamer des recherches coûteuses, nous vous invitons à, vous soutenir, à nous soutenir si vous le désirez en cliquant sur nos antiques manuscrits publicitaires. Très bien. Donc, du coup, il faudrait que j'ouvre tout. Et sans doute une page de la carte de la France. Aussi, Martin. Alors du coup, c'est Léopold. Est-ce qu'on peut faire Léopold texte Non. Ok. Martin texte. Pigeon Martin, vous devez assurer la livraison de messages pour la ville de Niort, York, Libourne, Brive, Saint-Brieuc, Angoulême, Limoges, Guéret, Luçon, bonne chance. On a besoin d'une carte, là, hein, je crois. C'était Bartholdi pour euh, la niveau 32, et là, on est à niveau à niveau 33, c'était Jéju. C'était facile. Niveau 34, c'est euh, les euh, pigeons. Je me note en même temps, histoire de pouvoir réviser dans ma tête en même temps. Euh, du coup, euh, il faut une carte de la France. On va ouvrir, euh, parce que j'en ai plein de cartes de la France là. Euh, je vais ouvrir euh, Photoshop surtout. Euh, ok. On a, il nous faut une carte. Il faut qu'on fasse Martin, Auguste et qu'on trouve euh, Léopold euh, qui est euh, un mec qui est perdu. Donc, journal, texte. Sept pigeons et voyageurs se sont envolés pour délivrer des messages aux quatre coins de la France. Chacun avait son plan de vol. Donc Tout le monde avait son plan de vol. Six des de sept messagers sont arrivés à bon port et ont accompli leur parcours respectif. Il semblerait cependant que Léopold toujours à la traîne ait égaré son plan de vol. Après avoir observé le parcours de ses camarades, il a sans doute dû en tirer des conclusions farfelues comme à l'accoutumée. Et il faut trouver la ville où il est. Ok. Photoshop se lance hein. on va y aller ça prend un peu de temps mais ça, ça arrive ne vous inquiétez pas J'espère que c'est pas la même carte qu'il faut. Je pense pas. Il faut une carte, c'est sûr. Il faut clairement une carte, il faut qu'on fasse les points, qu'on euh, qu trouve tous les endroits au fur et à mesure, tout ça, tout ça. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, ça s'ouvre ou bien Photoshop. Ça a l'air de Ça a l'air de, hein, le... de fonctionner. Le ça a l'air de fonctionner le Les sous-titres en live direct. C'est cool, mais il faut que j'articule un peu plus. Parce que là, par exemple, là, j'articule plutôt mieux. Mais je parle moins bien français. Ça, ça, me, ça me rend fou l'histoire des sous-titres j'adore regarder euh, ok est ce que je peux ouvrir quelque chose photoshop ou non alors faut patienter un petit peu là il y a Photoshop qui commence à prendre son temps patiente un peu prends ton temps t'inquiète pas tu es là nous sommes là nous sommes ici pour t'accompagner Bon allez, Photoshop, hein. c'est pas comme si j'étais en speedrun. <rire> LOL. Il va, il, va, il, va, il va se lancer. Bon, il va se lancer, il va être là. Il va être au taquet après. J'espère juste qu a, que j'ai vraiment une carte de la France, là, actuellement sous les mains Parce que j'en ai cherché pas mal, donc du coup, ça serait bien que j'en ai une. Après, ça se récupère vite, c'est assez cool, ça. Ok. Euh, new. Nouvelle euh, Nouvelle map. Et euh, je pense que on, là, ça va être la dernière heure avant qu'on se retrouve euh, tout à l'heure à 21h pour euh, chronologie des femmes artistes. Histoire que, histoire que je fasse une pause, que je me repose, que je prenne un goûter, un petit déj, je sais pas, n'importe quoi qui me sustente. Et, euh, et qu'ensuite, euh, euh, je puisse aussi euh, déplacer les vidéos euh, de VOD histoire de qu'il y ait moins de place sur l'ordi, alléger l'ordi, nettoyer l'ordi, ce genre de choses là. Alors je suis en train de, de, de, de, de mettre en place Photoshop hein. Mais il a l'air d'avoir du mal. Donc, quelques minutes. D'ailleurs je fais un gros big up à tous les robots de euh, tous les robots de, euh, de Twitch. La big up à vous, hein, vous êtes présent. Je sais pas pourquoi vous êtes tous là, mais vous avez décidé d'être là. C'est fini, Emilie. Tout à l'heure, c'était tout à l'heure, Emilie. Maintenant, on a fini. D'ailleurs, il faudrait que je nettoie aussi ça, mon ordinateur de ce côté-là, histoire qu'il n'y ait plus de de ex. Alors. Euh, je vais enlever ça je vais enlever ça et je vais vous afficher euh, photoshop et on va sans doute aller chercher devoir aller chercher aussi une image de euh, de hop mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que... ah c'est ça euh, et on va sans doute devoir aller chercher une image de euh... voilà c'est mieux là peut-être agrandir un peu sur les côté non ça c'était la mauvaise fenêtre mauvaise fenêtre hein. voilà je peux plus revenir en arrière bien entendu je vais remettre bien comme c'était ça devait être là voilà comme ça. Euh, hop et euh, du coup c'est celle-ci qu'il nous faut qu'on agrandisse un peu. Bon, euh, tu me laisses faire, merci. Je mets ça bien de façon à ce qu'on puisse le faire tranquillement, euh, que ce soit euh, rentré dans le marbre un peu de de cette de, de cette fin de, de flash. Voilà. Voilà. Et je pense qu'on... En fait, j'ai l'impression qu'on arrive au moment où je me suis arrêté dans, dans Ouverture Facile, ce qui est, ce qui est à cause de, du travail euh, au lycée. Euh, ok, donc on va recommencer par euh, Martin. Je crois que c'est Martin qui est le premier. Martin.jpg.text. Et on va se noter les, les villes. Alors, euh, je ne connais pas du tout les villes de France, donc on va devoir aller les chercher. Alors, Niort, c'est où sur la carte je crois que c'est dans le nord New c'est là ok est-ce qu'on peut récupérer cette image ou pas on commence par New York. Non, on va récupérer cette image là <rire> parce que c'est vrai que j'ai oublié de prendre une image euh, hop on va enregistrer l'image on va regarder ça et on va sur des points on va relier Je l'importe, ça va s'afficher. Tu es censé s'afficher. Voilà, Sacha. Ok, euh, on n'a pas besoin de l'agrandir, je pense que c'est très bien. Très très bien, merci. Euh, du coup, on va peut-être euh, commencer à faire des, des petits trucs euh, intelligents. On va faire euh, genre euh, des groupes. Donc, Martin. Martin, hop, tu te mets dedans, et ça, ton, ça, ça va être ton dessin. Ok. Euh, je reviens en arrière. Il a fait Nior. Nior qui est, du coup, on revient sur Nior. Excusez-moi, je suis un peu bête. On va faire il a fait une Libourne euh, Brive euh, Saint -ri -ri Irix Irex. Saint-Irex Je sais pas où c'est non plus mais apparemment c'est un endroit Angoulême et c'est un peu baladé hein, Martin Limoges Peut-être que c'est une ligne droite, on va regarder, hein, mais c'est possible. Euh, Guéret. Luçon. Et ensuite, bonne chance. Donc lui, il, logiquement, il a fait le bon chemin. Donc on va regarder au fur et à mesure les, les endroits. Euh, hop, on commence. Niort. Donc on a dit que c'était, je crois que c'est dans le département, c'est en bas du... Ouais c'est ça, c'est en bas, c'est ouais, là, c'est exactement là. Donc on revient sur notre map. Excusez-moi, je vais pas être très précis, mais... Je crois que c'est là. <rire> c'est en jaune. Euh, ouais, pourquoi pas en jaune. Voilà, il y a Feignor. C'est ça, hein Oui, c'est à peu près ça. Oui, bon, ouais. on, euh, OK, hein. il, il est sur le bras. Euh, on, va, on, va, on va le mettre un peu mieux. Comme ça. C'est bon ou pas Voilà. Il est à peu près là. Euh, Peut-être on... on va zoomer. Hein. Voilà. Hop. Là, j'ai fait une tâche jaune pour dire qu'il a commencé ici. <rire> OK. Euh, New York, c'est bon. On revient un peu. Je suis désolé, je fais des changements de fenêtre aussi en faire amusant. Comme ça, c'est bien. Libourne. Euh, Libourne, c'est euh, en bas de Bordeaux. Ok. C'est là. Libourne. Mais t'acceptes que je peigne Ouais, merci. Donc logiquement, il a fait ça. Tac, tac. Ok, Donc ça c'est la première. On continue. Brive. Alors Brive c'est Brive-la-Gaillarde, non on est d'accord, c'est la même chose. Hein. Et après il est allé dans les terres, du coup il est au dessus du bras de je sais pas quoi. Là. Euh, je suis pas très fort en géo, hein. je pense que ça s'entend. Euh, ici ok j'espère qu'il a fait un carré et qu'il a écrit bien <rire> j'espère hop euh... à Saint-Yerx Saint la perche il est remonté un tout petit peu il est remonté un tout petit peu J'espère que ça fait une lettre à la fin j'espère parce que sinon ça, ça, ça devient ridicule à la fin. Ok, Angoulême. Ah il est revenu un peu sur ses pas là. Ok. Enfin sur ses pas, sur ses ailes. ouf. ouf, ouf, ouf, ouf. Angoulême c'est par là. Vérification, ça a l'air d'être ça. Alors, je sais pas s'il a fait vraiment quelque chose de très logique hein, dans son parcours, mais ok. Limoges. Il est revenu en arrière hein? Ah, c'est remonté un tout petit peu plus haut, ok. j'ai l'impression que c'est ridicule ce que je fais parce que là il est revenu en arrière non je... attendez je regarde la carte là, parce que oui on dirait qu'il est revenu en arrière je suis monté trop peut-être là il fait des fait des trucs pas très clairs hein, moi je trouve hein, le euh, oiseau Guéret oui, bah, Il est clairement en train de faire des demi-tours hein. Ok Je vous montre ce que j'ai fait Guéret Bon j'espère que c'est ça qu'il faut faire hein, Parce que là ça n'a aucun sens Luçon et là, il est en grand ok. Je, sais, je connais pas, hein, comme j'ai dit, hein, je connais pas. Et là, il est reparti dans l'autre sens. Boah. Est-ce que c'est très clair que Martin, il est pas très droit, là Après, c'est un, un oiseau, je veux bien, mais... C'est un B, c'est censé être un B Bon, Martin, c'est bon, on a fait ton travail bien martin ok on fait une autre une autre page pic, pic, voilà. Euh, du coup le prochain c'était qui donc ça c'était martin il a fait des trucs bizarres mais il les a fait auguste je, je, je sens qu'on va s'arrêter à la fin celui-là est, celui est pas mal mais il va prendre du temps Carcassonne en premier. Ok. Saint-Gaudens. Ok. Lectour. Lectour. Je sais pas où c'est. Albi. Ok. Condon. Bergerac. Ça, je suis... Bergerac et Aurillac, j'y suis déjà allé. Et Aurillac. Ok. Eh bien, on va faire ça au fur et à mesure. Euh, Wiki. Je vais changer de couleur, hein, bien entendu. Euh, lui, c'était Auguste. Je vais, nom... je vais nommer Auguste. au Augustus et on va changer de couleur on va mettre un un, un rouge est-ce que je peux changer de couleur en fait s'il te plaît ah oui c'est parce que ça a changé d'endroit de, de, on va prendre un rose tant pis comme ça c'est fait rose hop carcassonne c'est tout en bas Alors attendez, faut que je vérifie, parce que les, le problème c'est qu'on a eu des petits problèmes d'aller-retour. Hein. Carcassonne c'est bien au milieu. C'est là, c'est dans, dans, dans les montagnes. C'est un petit peu plus haut, mais... Enfin, ouais, c'est un peu plus sur la droite, mais je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Oui, c'est ça ça à peu près ça. Ensuite... Singodanons. Ah là il va vers les. Il va vers le enfin, je vous montre. Il va vers le les Pyrénées. J'adore ces flèches. Les flèches à l'arrache c'est toujours les meilleures. Euh, hop, hop. Lectour, Lectour, c'est une commune française qui est où Ah, qui est un tout petit peu plus haut. Ok. Un tout petit peu plus haut, juste au croisement. D'accord. On revient. C'est ici. Ça, on dirait un B, hein, le jaune. Hein. J'espère que c'est ça. Que hein. c'est un B. Lecture. Albi. Ça, ça me rassure que ce soit pas de la cryptographie. Hein. Je vous je l'avoue. Ou de la stéganographie. Après, ça ne veut pas dire que c'est bon. Et là, on revient un peu sur nos parents. Hein, mais ok. Ok. Donc là, pour moi, on est ici. Comme ça. Voilà, à peu près j'ai l'impression qu'il euh, veut plus repeat tu veux plus repeat moi je veux bien que tu répites. merci euh, tac tac tac, on en était là on revient ici, pack oui c'est à peu près ça Condon dans le GR et là il revient encore sur ses pas on est d'accord que là, il revient presque proche de Saint-Isère, je sais pas quoi. Là. Bon. Il a fait ce chemin, hein, donc ne euh, le jugeons pas dessus. Pour moi, tu fais ça, mec. Meuf. Pigeon. Ah, t'es allé un peu plus loin. Hein. Alors, t'es allé un peu plus loin, on va être gentil avec toi, quand même. Toi, t'es revenu jusqu'ici. Pique voilà. C'est un E ça, ça va être un E non Il va remonter un petit peu, ça va être un E ça. C'est ça Bergerac. Dis-moi que c'est un E. Oui, on va revenir vers Bergerac donc on. Il remonte. Il remonte et c'est au croisement avec l'eau là. Je vous montre. Voilà, c'est au croisement avec l'eau, vous voyez bien. Allez, c'est parti. On continue. Croisement avec l'eau. C'est quelque part ici, je crois. C'est à Bézier. Ça, ça va être, être Bézier, l'endroit. Je vais, je vais essayer vite fait. Si c'est si c'est trop bien. Si si la ville, si c'est Bézier, c'est génial. <rire> j'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de d'écrire pendant 15 ans. Il est à Bézier. <rire> Il est à Bézier, wesh. Oh, c'était ça Oh, c'était ça. <rire> ouais, c'est grâce au début, euh, surtout, de, euh, du truc. On finira euh, le, le, le, un autre jour. Je pense que c'est mieux. Comme ça, on avance. Sinon, on va être trop en retard. Donc, niveau 35. Est-ce que je peux changer quelque chose, là Non, non, non. Ah, je peux aller dans ouverture facile. Le forum d'ouverture facile. Indice. Topic. Topic. C'était alors ça a été la dernière visite, c'était hier. Donc c'est Swan qui est notre cher euh, notre cher euh, créateur. Voilà, membre, message zéro, lancer le jeu, euh, forum. Je peux cliquer sur forum apparemment. Ah, je peux déplacer forum. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des chiffres. Euh, je vais peut-être afficher plus euh, le le. Euh, je vais enlever ça. Je vais fermer Photoshop. On n'a pas plus besoin pour l'instant. Je vais sauvegarder. Histoire qu'on puisse euh, continuer la suite. Je vous ferai peut-être ça en dehors du, euh, du jeu et pour vous montrer euh, quand même la réponse. Là, je l'ai deviné parce que c'est un BE hein, au début. Il n'y a pas 36... Euh... Si, il y en a plein en fait. Mais euh, voilà. <rire> C'était juste... <rire> voilà. Ok Je vais écrire Bézier comme... <rire> comme... Euh, comme. Euh... Voilà, avec un S parce qu'il y a un S dans Bézier. Oui, je veux le maximum de la campanabilité. Ok j'espère que ça va être bien hop je ferme comme ça on va avoir un peu plus de ressources ok donc du coup maintenant je vais pouvoir vous montrer du coup les notes on va renoter je vais écrire en plus du coup euh, la suite qui était de du coup, le niveau d'avant 35 euh, hop, hop, hop, hop, hop, hop. bloc notes et on va noter les nouveaux trucs du coup on n'a pas eu ça le... allait prendre 15 ans et je suis très content de qu'on Qu ait réussi à. Enfin que j'ai réussi du coup avec vous, à la distance, euh... à faire euh... celui d'avant euh, sans la totalité. Mais je crois que je m'en suis rappelé en fait. C'est possible que je m'en suis rappelé. Donc là il y a plusieurs trucs. Euh, 96 et euh, 27. J'espère que c'est pas. Non, c'est pas, pas possible que ce soit les... Euh, donc c'est égal. C'était derrière le logo d'ouverture facile, déjà. Logo. Euh, et là, on a égal 75, égal 7, égal 6, égal... 20, etc. Euh, -ce que, donc c'est le forum d'ouverture facile. Indice, topic, euh, les topics. Est-ce qu'il faut qu'on aille sur le forum, du coup Je pense que c'est possible. Non Ici. Help. Alors, ce sujet, alors, c'est déjà, l'énumération a été modifiée, dit euh, Swan. De l'aide dans les parages. Je, je dois comparer l'image avec le forum. Non, c'est une ancienne capture, pas un jeu etc. Euh, oui, très utile, tu vas en avoir besoin. Plus de batterie. Euh, voilà. Ton sur ton. Alors un ton sur ton. Est-ce que c'est des couleurs du coup? Je vais regarder le code vite fait de ça. On va regarder le code de, du truc, parce que c'est possible que ce soit ça. Parce que là, il y a, il y a le logo qui se déplace. Euh, c'est sans doute quelque chose de caché. Euh, alors, langage, non, c'est pas ça, c'est le JavaScript. C'est pas, pas ça. Centré. Euh, Bézier, SWF. Oui. Euh, javascript fav rec favorite c'est le gif ok euh, je regarde tout indice y normal script du coup non aide tout pas officiel de ouverture facile Regarde les chiffres, euh, des réponses et compagnie. C'est possible que ce soit ça. Euh, non. On voit c'était actif en 2005. Hein. Mais je suis pas si vieux que ça. Euh... Ton sur ton. Pour moi, ça devrait être... Alors, si on dit ton égal 75, est-ce qu'on trouve quelque chose Je sais qu'il y a des... Ton sur ton. Ton sur ton. Qu'est-ce que ça veut dire ton sur ton Toi sur toi. La, la, la, la tonalité sur la tonalité. Le égal est important. C'était derrière le logo. Est-ce qu'il faudrait qu'on traîne du côté du forum, déjà Je pense que oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est égal à 75 Est-ce qu'il y a quelque chose avec égal 75 euh clairement il a changé ah oui c'est vrai qu'il y a un junior j'avais oublié bon on l'a pas fait peut-être qu'on le fera un peu là on me fait le, la, la version la version que je connaissais quoi que ça qui, qui, qui est modulable, hein, à part le logo, c'était caché comme ça, on a dépassé le logo, c'est dans le forum, égal 75, si j'écris égal 75 dans la recherche, c'est où la recherche d'ailleurs, recherche, Et news d'ailleurs dernièrement, non, 2018 la dernière, ok, euh... compliqué, compliqué, j'essaie de trouver un autre endroit où on peut accéder. Sur ton euh, 75, ça serait Paris. 7, euh, si, euh, je sais pas si on reste sur les histoires de, de, de France. Ton sur ton, ça serait euh... ça veut dire quoi ton d'ailleurs? Ton sur ton, c'est sur le c'est la couleur sur couleur quoi. Pub, Franck Pro. Qu'est-ce qu'une couleur Alors, ton sur ton Dite semi-permanente, la couleur de ton choix sur le, le, le, la, couleur. la couleur ton sur ton contient des agents oxydants mais pas d'ammoniaque. Elle pénètre dans les couches internes du cheveu. Mais ça n'explique pas ça. Ça n'explique rien, monsieur. Ton sur ton, et qui seigne. Voilà, on va regarder. Normalement, c'est la même couleur, ou le proche de la même couleur. De la même couleur avec des intensités différentes. Donc, est-ce que ce serait genre du blanc euh... Euh, ça, ça voudrait dire. Euh... C'est possible que ce soit ça, hein Cet énigme a été modifié depuis la migration. Et de la musique Il y a de la musique là On entend la musique Pourquoi il dit euh, tordu celui-là encore okay. En effet tous les indices sont là comme d'habitude le ton sur ton aide vraiment mais le truc de la musique c'est pas ça on peut s'habiller ton sur ton par exemple pas besoin d'en savoir plus Apparemment, il faut bien regarder le forum. D'accord. Alors, euh, on va checker. On voit juste euh, jusqu'à administration. Donc, euh, nous, on n'a pas accès à administration, j'imagine. Oui. Euh, à propos de... À propos, aide, tutoriel, suggestion, création d'énigmes, administration. À propos, aide, tutoriel, création d'énigmes. Ouh là là là là. On peut toujours y fouiner dans le grenier. Ben on, va, on va checker le grenier. Il n'y a rien dans le grenier. Très bien. très bien. Très très bien. Et on est bientôt à la fin de la troisième heure. C'est magnifique. Euh, on va être bloqué sur celle-ci, je crois. Et on va s'arrêter là, sans doute. Euh... Donc là, sur une... soit disant, on est censé pouvoir voir quelque chose avec un son. ton sur ton à la limite je peux comprendre les histoires de couleurs avec égal il peut y avoir un sens ah c'est les codes. D'accord, c'est un, un rapport à la musique. Donc, égal, non, non, non, en fait, c'est ce n'est pas des égales, c'est des. faut tra faut transmettre le, la note en musique. faut transcrire la note en musique. Donc, par exemple, si, si je mets 75, C'est pas ça. C'est une note de musique, en fait, en fait le truc c'est que 75, il devrait y avoir un truc comme ça, genre égal 75, musique, c'est lié à la musique en fait, le égal, alors c'est peut-être juste la tablature, je vais regarder la tablature, Je pense que je crois que je l'ai déjà fait celui-ci aussi tablature musique parce qu'en fait ouais, voilà c'est pas en fait c'est pas vraiment des je pense que c'est clairement des lignes là par exemple là on, avec, avec les nombres on présente les casses sur lesquelles doivent s'appuyer les doigts de la main Par exemple, si c'est 7 et 5, alors on va peut-être chercher tonalité musicale, tonalité. Parce que je ne comprends pas le rapport avec la musique, en fait. Bon. Qu'est-ce que c'est, une tonalité musicale ok il y a des chiffres. Par exemple, 7. Il n'y a pas. Par contre, il y a 5. Là, il y a 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ce serait A. qui je sais pas si c'est des flats ou des... Ouah, wow, ça devient compliqué, hein. Euh, ouais. La tablature en chiffres, c'est je pense que c'est ça. On va regarder un peu en plus. Y a-t-il un rapport avec la couleur Merci bien. moi À mon avis, c'est plus de la musique qu'il s'agit, donc c'est les tétons. Est-ce que tu dois me servir de Mon GIP, enfin, fraîchement fraîchement, pour résoudre cette énigme Non, c'est juste de l'observation et de la recherche peut se reposer sur cette ligne. Y a-t-il besoin d'un quelconque notion d'informatique pour cette ligne parce que je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'important sur une nouvelle page qu'on trouve. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Ah, on trouve des nouvelles pages. Je ne pense pas ce que ce soit nécessaire ou alors si on peut appeler ça une notion d'informatique. L'observation suffit. Donc on pourrait regarder juste cette page-là, regarder ça et comprendre. Je suis perdu. <rire> Comment il a fait du coup Parce que si c'est juste l'observation, est-ce que c'est par rapport aux chiffres 81, 81, 12, 41, 35, l'observation suffit Je sais pas. Hein. Il y a quand même une deuxième page, on va regarder la deuxième page et on va s'arrêter après, je crois. Oui, pas besoin de. Oui, d'accord. Oui, le ton, c'est les couleurs, d'accord. Donc, ce n'est pas les, les tablatures, c'est pas les notes euh, musicales. Pas besoin de modifier, euh, parce que c'est ton navigateur. Je vais regarder dans le cartes, dans, encore dans les codes, pour voir. Parce que là, normalement, il est censé y avoir le égal 75, euh, etc., qui apparaît, en fait. Et que je peux je peux spécifier, par exemple. En fait, non. Je vais essayer un truc. Si c'est dans le code direct. Parce que c'est possible que ce soit du code égal 75, du coup. C'est les valeurs. Du coup, c des... si c'est des valeurs... Euh... Peut-être qu'il faudrait juste que je change les couleurs de certains trucs. Bon. Je crois que je n'y arriverai pas pour aujourd'hui. Euh, du coup, là, on arrive à la fin de la premier, de la dernière heure pour ouverture facile, pour moi, en tout cas. Euh, on va s'arrêter là. Je pense que c'est clairement mieux. Euh, la suite est intéressante, justement. Je pense que ça va être sur les couleurs. Du coup, on va regarder un peu ce que... Je note. Euh, je vais prendre aussi le lien. On est niveau 35, ce qui est déjà bien. On a quand même augmenté de... de, de euh, cette fois-ci, 10 niveaux. Un peu, plus, un peu moins. Euh, C'était nécessaire pour qu'on puisse avancer. Euh, de forcer un peu la main aussi euh, à moi, au jeu. Et, euh, et aussi de pouvoir justement enchaîner... Euh, Jusqu'au jusqu'au maximum qu'on peut faire. J'espère qu'on peut finir parce que ça serait cool. Euh, voilà. J'ai remarqué que dans les rev les replays, d'ailleurs, je vais quitter. Au revoir, YouTube. J'espère que tu es content de ton replay. Au revoir. Bisous.